Eh bien, salut tout le monde, c'est Tips TipsDevil, un des grands gagnants de TZDRC, et aujourd'hui on se retrouve pour le clip du dimanche numéro 36. Cette semaine encore, il va y avoir des clips sur des anciens Call of, mais à partir de la semaine prochaine, on vous proposera des clips sur Advanced Warfare, ne vous inquiétez pas. On attaque avec du MW3, je suis sur Ardato Barrett en QG Pro, je commence avec une quad feed multi-kill, jusque-là tout va bien. Je m'avance un peu, 5 feeds. Encore un kill pour une quad et un dernier kill pour la 7 feet brock. Et on enchaîne directement sur le clip fail, cette fois-ci sur BO2, je suis au balistation nocturne en MME. Et vous allez voir, je vais faire un 100% de précision sur 6 personnes, faire un bel enchaînement, être à court de balle, je vais me mettre derrière le mur, je vise et là je rate la triple une balle. J'étais vraiment vraiment dégoûté, en plus de ça j'étais bien broke malheureusement, ça fait un énorme leftover. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'oubliez pas le petit j'aime et le commentaire qui nous fait tous plaisir. Et bien évidemment, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos. C'était Devil, portez-vous bien et à la prochaine.